Coucou mes c'est nous, c'est le 420 Crew, et nous vous retrouvons pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais, au nom de tout le 420 Crew, faire ici mon mea culpa. En effet, dans l'une des dernières émissions de notre chaîne, qui je le rappelle est une chaîne à visée hautement culturelle, qui a pour ambition d'élever les esprits, voire même de prendre le relais de Bernard Pivot en son temps, eh bien, nous avions présenté ce que nous pensions être le plus grand génie de ce superbe pays qu'est la France. Or, il s'avère qu'après nos recherches, nous avons trouvé plus grand poète que ce jeune érudit. Ce qui est incroyable, c'est qu'il se trouvait là, sous nos yeux, et depuis des années. C'est alors que nous venons vers vous afin de vous exposer ces perles de littérature. Je parle évidemment du génie de Clignancourt, le grand et l'unique, Morsay. Oui Morsai, et il s'avère que nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui, puisque Morsai lui-même, ou plutôt devrais-je dire le professeur Morsai, est avec nous ce soir pour une interview exclusive. Mais avant cela, regardons d'abord quelques-uns de ses tweets afin que vous puissiez apprécier toute la beauté et l'intelligence qui se dégagent de ces textes. Regardez par exemple ce premier tweet. N'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo et à bien relire lentement ce tweet. Je ne voudrais pas que vous passiez à côté de la profondeur du message que veut nous faire passer le professeur Morsay. Si vous ne comprenez pas, c'est tout à fait normal puisque la pleine compréhension des différentes significations et interprétations de ce texte requiert un QI à 4 chiffres minimum. Afin de comprendre comment une telle merveille a pu voir le jour, il nous faut retracer la brillante carrière du professeur Morsay. Né au cœur de la banlieue parisienne en 1980, le jeune sieur Mohamed Mehadji commence sa carrière philosophique très jeune, puisqu'il écrit et publie son célèbre ouvrage, Le Discours de la méthode, en 1988, alors que celui-ci n'est âgé que de seulement 8 ans. Le livre rencontrera un franc succès auprès du public avisé et plus particulièrement de la communauté scientifique éblouie par la prestation de ce brillant jeune homme. Certains l'appellent alors le nouveau Descartes. Il poursuit avec un doctorat en sciences sociales appliquées, obtenu à l'université de Clignancourt, aussi appelée Uni du -ter à l'âge de 19 ans seulement. Il publie alors la thèse Skyrock, cette radio de salope ou la dégénérescence programmée d'une jeunesse déracinée. Il enchaîne sur une nouvelle thèse en histoire contemporaine à la Sorbonne et publie alors le célèbre essai Schnick tout, tout, la mère à tous les fils tout, de pute qui m'envoyaient des messages, messages sur Internet. internet. Titre évidemment parodique qui dénonce déjà les ravages de la politique d'abandon des cités par le gouvernement dès les années 90. Après avoir obtenu son deuxième doctorat, le professeur Morsa eut un éclair de génie. Cela lui arrive souvent et il s'écria « Jamais 203 ». Il emménage donc aux États-Unis d'Amérique afin d'obtenir son doctorat en physique quantique au MIT. C'est à ce moment qu'il rencontre le président Bush afin de lui faire part de ses idées et de ses inquiétudes en termes de sécurité extérieure. Sujet qu'il maîtrise particulièrement bien, mais en même temps, quel sujet ne maîtrise-t-il pas Celui-ci déclarera alors quelques années plus tard dans son autobiographie, je cite « Les Pakistanais ont bien de chance. Sans l'intervention du professeur Morsay, on aurait rasé ce trou à merde à grands coups d'atomes. » Nous sommes alors en 2008, et Monsieur Morsay décide, contre toute attente, d'emménager dans les cités du 93 afin de s'acclimater de la population locale. Il se lance dans une expérience sociale d'envergure inédite jusqu'alors, se faire passer pour un simple rappeur des cités, et publier sur internet et des vidéos clash d'une stupidité abyssale. « Je lui donne 20 euros, lui il va t'enculer ah, !»« ah, une salope !» Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à regarder l'excellent documentaire de l'équipe de Vision Nostra, intitulé « Les analyses du professeur Morsay ». Ce qu'il faut retenir de ce parcours pour le moins atypique, c'est que l'image du professeur Morsay est partagée, déchirée entre d'un côté un homme brillant, un génie contemporain qui mettrait feu Stefano King en sueur, et de l'autre côté, un stupide manant, simple d'esprit et bête à manger du foin. Les vrais connaissent toutefois la vérité sur celui que l'on peut qualifier du plus grand génie caché du 21ème siècle. Revenons à notre sujet. En plus des nombreux essais, pamphlets et autres romans d'anticipation, celui-ci avait notamment prévu la bagarre entre Booba et Caris dix ans en avance. Dans son livre intitulé 9-2 c'est la patate mon frère, t'inquiète pas. Il plonge son œuvre littéraire sur son compte Twitter où il publie des messages extrêmement courts mais particulièrement condensés qui nécessitent une réflexion et une capacité d'analyse dont seulement quelques personnes sur Terre peuvent faire preuve afin de pouvoir les comprendre complètement. Prenez par exemple ce nouveau tweet. En plus de la manière de penser latérale, qui lui permet d'avoir un point de vue différent sur les choses qui l'entourent, le professeur Morsay nous montre ici une approche créative de la grammaire. En effet, il a complètement transcendé les règles d'orthographe et de grammaire conventionnelles afin de nous donner des textes incroyablement en avance sur son temps. Il y a fort à parier que dans un millier d'années, ce tweet sera étudié dans les universités les plus prestigieuses comme l'un des plus grands vestiges de la civilisation passée. Nous ne nous attendons évidemment pas à comprendre les tenants et aboutissements de ce tweet prophétique. Des chercheurs en linguistique travaillent toujours activement dessus à l'heure où nous vous parlons. Mais au-delà de ses capacités intellectuelles, il est une qualité du professeur Morsay dont nous ne vous avons pas encore parlé. Regardez ce nouveau tweet. En effet, vous ne le saviez peut-être pas, mais Morsay est, pardonnez-moi l'expression, un putain de tombeur. Il a déclaré dans l'un de ses nombreux écrits avoir 40 femmes. 40 meurs, et Cela n'est guère surprenant, un être aussi brillant ne peut qu'attirer instantanément la jante féminine. On remarque également dans ce tweet qu'il s'autoproclame Dr. Morsay le boss. Celui-ci ne s'embête donc pas avec la fausse modestie. Il en est lucide. Il connaît sa propre situation. Nous pourrions continuer à décortiquer son œuvre écrite en 280 caractères pendant de nombreuses heures. Mais tellement chacun de ses tweets est un trésor d'intelligence et de pertinence difficilement compréhensible par les êtres inférieurs que nous sommes, vous pouvez cependant voir quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre défiler sous vos yeux pendant que je vous parle. N'hésitez toujours pas à faire pause sur la vidéo afin d'avoir une compréhension totale du sujet. Maintenant que vous avez été formellement introduit au personnage, il est temps d'enfin passer à l'interview. Je passe donc le relais à mon collègue Luc, qui se trouve actuellement au 44 rue Paulbert, à Clignancourt, dans le manoir du professeur Morsay. Ok tonton Luc, toujours au cœur du terre-terre pour le 420 Crou. <rire> je veux dire euh, bonsoir à toutes et à tous. Je me trouve donc ici dans le bureau du professeur, où il passe le plus clair de son temps. Et je suis donc en compagnie du professeur. Ok c'est Morsay Oui, oui, oui, c'est vous. Alors j'aimerais que vous commenciez par nous parler de votre expérience aux états unis d'Amérique. Vous y avez vécu pendant plusieurs années avant de vous installer dans la banlieue parisienne pour y mener vos expérimentations, comme chacun le sait. Cependant, un esprit si brillant que vous doit forcément avoir une préférence entre les deux pays, naturellement. L'état de la culture française étant ce qu'il est aujourd'hui. Préférez-vous les Etats-Unis, professeur euh, Oui, bah parce que là-bas j'ai une maison, j'ai pas de problème, je suis diplomate là-bas. Diplomate C'est très impressionnant, professeur. Et donc cette dualité chez vous qui est particulièrement fascinante Bah moi en fait, compte, je suis euh, comme le jour et la nuit. Très bien, professeur. Parlons maintenant d'un autre sujet, non sans lien avec la culture française. Vous vous êtes donc fait passer pour un rappeur volontairement médiocre afin de susciter les réactions chez les internautes prépubères. Malgré tout, on peut clairement affirmer que la parodie que vous représentiez est objectivement meilleure que la majorité des rappeurs populaires d'aujourd'hui, à tel point que vous suscitez la jalousie de vos confrères rappeurs. Est-ce que vous ressentez ça À ce que je vois, si, si tu regardes tous les rappeurs, euh, tout le monde me jalouse c'est bien ce qui me semblait. Et donc, malgré votre génie évident, éblouissant, vous restez une personnalité particulièrement controversée, ce qui est dû à l'incroyable débit d'insultes dont vous avez fait preuve à plusieurs reprises envers d'autres rappeurs ainsi que certains politiciens du Front National. Je voudrais donc que vous rassuriez nos spectateurs. Est-ce que tout ceci faisait partie de l'expérience Car vous avez compris que c'était la route la plus facile vers le succès, vers le, le buzz, comme disent les jeunes. Je faut j'insulte tout le monde et je passe à la télé. Ça veut dire que c'est pas parce que tu suces que tu vas passer quelque part. Très bien dit, professeur. Bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses. Auriez-vous une dernière déclaration à nous faire, un, un mot de la fin L'intelligence est le bon vouloir du savoir, de savoir pourquoi et comment faire le savoir. D'accord, merci professeur, à bientôt Ciao C'est donc ainsi que se termine cette nouvelle vidéo. On vous demandera de laisser un like sur cette vidéo afin de soutenir le travail de journalisme, d'investigation dont nous avons fait preuve. Allez, hop hop hop Et surtout, n'oubliez pas de parler hierbe. De parler gigaïmbe, je dirais même, de parler tétraïmbe, fils de pute. C'était Monsieur X, la star du voice porn, pour le 420 crew. Au revoir mes loulous.